pour être sûr de rester là où t'es. Euh, parce que t'es pas sûr de ton chemin derrière, en fait. Tu préfères être une... Euh, comment on dit déjà Quelqu'un de couard, quelqu'un de, de poltron, quelqu'un de, de fuyard. Tu préfères, tu préfères être fuyante et de ne pas te respecter plutôt que d'aller voir ce dont tu as réellement besoin. Ça vient remettre en question tout ton fonctionnement de ces dix dernières années. Euh de je suis très bien là où j'en suis. Tu je te caches derrière un hein, je suis en transition. Petit à petit, j'y vais. Au lieu de carrément prendre les décisions. Au bout d'un moment, ouais. Donc soit il va, soit il ne va pas. Mais là, quand je balance ces mots dans ta structure, il y a une espèce d'armure mentale qui a là. Alors pourquoi tu n'es pas prête à évoluer sur cette problématique Parce qu'il y a de l'émotionnel derrière. Euh, un métier n'est pas que du mental. L'éducation Le... n'est pas que du mental. L'éducation c'est et un métier, c'est un ensemble de plein de choses. Du mental, de l'émotionnel, du spirituel. Euh... Du rapport au divin, du rapport aux hommes, du rapport au plan. En fait, c'est un rapport avec plein de choses. Et la somme de ce rapport-là crée le métier, crée l'éducation. Et ta manière unique de l'être. Toi, tant que tu... Re... Ok. Euh, Qu'est-ce que je peux dire pour que tu arrives à poser l'émotionnel maintenant Pas plus. Ok. Si je renvoie l'info dans le groupe... Alors ça me parle de déchireur. Ouais. On a priorité aux autres, pas à soi-même. Notre euh, la structure du groupe vibre je peux me plier en quatre, m'enfermer dans une boîte, me couper un bras pour l'autre. C'est une notion de sacrifice qui est très mal placée, qui est dangereuse et qui n'a plus sa place maintenant. Pourquoi on a créé ce système-là Parce qu'on a peur de l'autre, on a peur de l'extérieur, on, on, est, on est prêt à tout pour ne pas, pour ne pas vivre au quotidien, c'est-à-dire penser, parler, acter. Avec notre ventre, avec notre âme, avec notre cœur. On préfère acter à partir de là, à partir de nos croyances, à partir des projections de peur qui créent le monde que l'on voit. C'est un voile qui est une paire de lunettes. On a peur de l'extérieur. Voilà ce qui vibre pour tout le monde. Et cette peur, qu'est-ce que je peux dire pour la faire bouger Qu'est-ce qu'il y a à avoir de nous-mêmes Ok, la thématique de l'enfant blessé, de la pauvre victime de l'extérieur de l'enfant blessé, c'est euh, l'hôpital qui se fout de la charité. Nous aussi, on a blessé quelqu'un. Moi aussi, j'ai blessé quelqu'un. On se pense hors d'atteinte du mal. Voilà ce qui nous. Ce qui nous coupe de notre pouvoir. Ce qui nous coupe en deux littéralement. Parce qu'on se pense du bon côté de la barrière. On se targue d'être du côté de la lumière, alors que c'est faux. J'ai envie de dire, il n'y a, a pas plus sale que nous. Il n'y a pas plus arrogant que nous. Et c'est cette arrogance de nous savoir supérieur qui peut nous servir. Parce que tant qu'on fait une négation dessus, c'est foutu. Tant qu'on fait une négation dessus, on ne pourra jamais utiliser cette arrogance qui en fait n'est ni bien ni mal, elle est amorale. Elle n'est ni immorale ni morale, elle est amorale. Et cette arrogance, c'est une vibration qui est là pour nous faire sentir suffisants par rapport à nous-mêmes, de moi-même à moi-même. Je suis suffisant, je suis arrogant entre moi et moi-même. Voilà l'information, pour tout le monde. Voilà ce qu'il y avait à dire, pour tout le monde. Pour moi, pour Mariella. Écoutez de la vibration. Derrière les mots, je suis arrogant par rapport à moi-même. Parce que, pourquoi c'est la solution Pourquoi c'est l'information d'évolution à incarner Parce que cette arrogance vis-à-vis -vis de soi-même, c'est l'assurance de se porter l'attention. L'assurance d'avoir une, une densité, une présence lorsque l'on est en face des autres. D'être, d'avoir du magnétisme, de... et surtout de se retrouver, de se reconnaître, de, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour créer un environnement matériel, moral, physique, émotionnel qui nous va bien, qui, est... qui correspond à nos besoins de l'instant, du moment, de l'instant présent. Et ça, c'est un environnement dynamique qui bouge au fur et à mesure. Voilà, ça bon. Merci beaucoup pour ta question, Mariela.